Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je veux vous parler euh, ciseaux, Cela, je ne les ai pas encore testés, je viens juste de recevoir le lot 3 que j'ai commandé, euh, mais justement je voulais vraiment euh, filmer mes toutes premières impressions et euh, vous expliquer un peu euh, cette recherche de ciseaux et de matériel adapté. Alors, ça, c'est des ciseaux qui sont prévus pour les personnes dyspraxiques, euh, souvent pas mal pour les enfants autistes, mais les enfants autistes deviennent des adultes autistes aussi, euh, et euh, les personnes qui ont des problèmes de motricité euh, au niveau des mains, et notamment des faiblesses musculaires. Donc en fait, comme vous voyez au retour. Contrairement aux autres ciseaux qui sont fermés, ceux-ci vont rester ouverts. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin euh, de venir tirer avec l'index pour ouvrir les, les ciseaux. On va juste appuyer, ce qui rend la, la manœuvre beaucoup plus simple. Parce que c'est plus facile pour nous de faire ça que de faire hop, en tirant un, un poids. Euh, J'ai également préparé une petite feuille avec plein de petits, euh, des petites formes pour euh, les tests. Alors, ça, c'est des ciseaux à broderie. Ils sont très jolis, très mignons et tout. Il y a un petit personnage dessus. Euh, c'est ceux que je peux utiliser quasiment euh, pour rien du tout. Euh, ça peut être juste un tout petit fil à, à couper à ras, parce que l'avantage, c'est que comme ils sont extrêmement fins euh, ici, voilà, on voit que la pointe, c'est vraiment très fin. Il n'y a pas d'énormes de, de, zones au bout. On peut venir se mettre à ras du à ras du papier, à ras du tissu. Le fait qu'il soit très pointu permet de venir, clac aller extrêmement dans la précision. C'est pour ça que c'est appelé des ciseaux à broderie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas couper beaucoup de avec, ça fait très très mal pour moi en tout cas à l'index. Mais on peut avoir une très grande précision. Donc Je vais commencer un petit peu avec cela. Donc cette zone avec les franges. Voilà, je bouge un petit peu mon papier pour qu'il y ait moins de reflets. Que vous puissiez voir. Donc, Hop. là j'étais un petit peu à côté ils sont également légèrement courbes au bout Hop. Voilà. donc je me place sur la ligne je vais faire quelques essais au niveau euh, du trait c'est bien mais avec ce fameux problème que euh, ils sont euh, légèrement courbes au bout et que du coup ma ligne n'est pas euh, parfaitement droite ouais, je vais vous le montrer comme ça la lame est légèrement euh, recourbé, voilà là on le voit. Hop. Et du coup au bout on a tendance à avoir un... Hop. un petit trait qui part un peu sur le côté et ici bah vous voyez je suis déjà je suis déjà marqué ici alors que j'ai coupé euh, 4 cm quand cumulé euh, j'ai déjà un trait qui vient se mettre sur la, la peau de mon doigt et qui euh, abîme. Ensuite, on a ces ciseaux-là. Alors, ceux-là, ils ont une lame téflon vraiment génial. Ça fait longtemps que je les ai. Euh, je m'en suis beaucoup, beaucoup servi Et c'est vraiment très euh, une lame très résistante, qui coupe bien, qui ne s'abîme pas avec le temps. Donc ça, c'était super. <rire> la coupe très bien également. Mais euh, ce qui est venu me poser problème, c'est euh, avec euh, l'âge et le handicap qui augmente, la difficulté euh, de préhension de... de, de de ces ailes rondes où on met les doigts et où on ne peut mettre que euh, l'index euh... alors je suis droitière hein, moi donc je, je coupe en tant que droitière ici on voit que la coupe est droite elle est nickel les lames sont vraiment très très bonnes hein, de, de, de ces ciseaux là hop c'est la, la coupe est impeccable Enfin, on a ces ciseaux-là qui permettent de mettre trois doigts dedans. Donc beaucoup mieux en termes de confort, mais avec toujours un index qui fatigue vite. Et là, les lames, euh, par contre, celui-ci, euh, il faut euh, réajuster le fait que euh, je m'en suis servi notamment pour couper. Du papier avec de la colle à l'intérieur, c'est-à-dire feuille de papier, colle, feuille de papier. Et euh, les lames sont, sont un peu crades, un peu abîmées, mais coupent très bien également. Donc ces deux-là sont bien pour couper du papier. Celui-là c'est vraiment pour les tout petits détails de précision et on reste pas longtemps avec. Et justement je voulais euh, tester cela. Alors il va nécessiter sûrement une, une certaine habitude, euh, puisque je n'ai jamais manipulé ces ciseaux-là. Mais euh, l'idée c'est de venir euh, travailler en précision avec... Euh, l'index si besoin de viser et on a toute la main pour venir presser, ça se rouvre tout seul euh, ce qui fait qu'on n'a pas ce, ces problèmes de Alors au niveau de la découpe bah vous voyez c'est impeccable, j'arrive à faire mes franges sans problème alors que bon dès qu'on a un nouveau, une nouvelle paire de ciseaux euh, notamment avec des différences pour moi en tout cas il y a de la prise en main à faire. Euh, pour s'habituer en fait à son poids, à sa forme, euh, au positionnement au niveau des doigts. Donc là vous voyez qu'il se prend en main très rapidement euh, contrairement à ce que son aspect un peu inhabituel euh, pouvait laisser sous-entendre. Là euh, je voulais tester euh, des formes différentes. Alors petite note, parce qu'on ne nous enseigne pas forcément à découper, quand vous êtes en. Alors ça c'est un peu dommage, c'est des bourrons, euh, ils sont adultes et enfants. Moi il me faudrait peut-être un petit peu plus grand quand même parce que je fais du 7,5 en gants et là j'aurais bien aimé un appui plus long ici. Euh, et le petit doigt est un petit peu, un petit peu à la ramasse de l'autre côté. Mais bon voilà, et hop là, des grandes paluches. Ce qui est bien aussi ici c'est qu'il y a un antidérapant, euh, la petite forme comme ça. Et on, on reste sur quelque chose d'assez doux et souple euh, en main et c'est vraiment une, une très très bonne surprise. Alors, hop, hop, ouais, alors ce que je voulais vous dire, c'est quand on coupe, il ne faut pas euh, terminer son mouvement d'appui, voilà, je vais vous montrer, je vais le faire justement ce qu'il ne faut pas faire, clac, j'ai appuyé jusqu'au bout, et en fait si vous regardez ici, ça déchire le papier, ça fait un truc moche, alors qu'à côté, on n'a pas cette déchirure, voilà, il faut toujours relancer la lame, et euh, ne pas terminer le mouvement dessus. Si je regarde euh, pour comparer par rapport aux autres... Alors, je vous déconseille de tenir votre papier à distance comme ça, mais comme je filme, c'est pas forcément euh, euh, évident non plus, parce qu'après, j'aurais bougé mon papier dans tous les sens, euh, j'aurais réfléchi. Quel est le meilleur moyen de placer ma main Ah oui, je vais pousser ça et je mettre le truc là pour être à proximité. Euh, ce que je fais aussi pour m'aider, c'est que euh, j'appuie ma lame sur le, le petit doigt de l'autre main, pour aider à, à guider et à placer dans le, la lame dans le papier. Par contre, euh, faites attention, parce qu'il ne faut pas découper les doigts de l'autre côté. Hein là, je sais où sont mes doigts, mais euh, c'est toujours un peu le Donc. alors, Ce qui est aussi intéressant, c'est que là, j'ai des ciseaux à, à lame assez longues, comparativement à ceux-là. Et euh, c'est vraiment un grand plaisir, un grand confort, et ça permet des coupes euh, plus facilement euh, belles et esthétiques. Parce que quand on va travailler sur des longueurs, on va éviter le, le côté assuré, et puis euh, également les, tout, Tous les coins, ce sera plus facile de prendre les, ongles, les angles... Euh, <rire> pas rigide, les angles ronds, les rondeurs, de les prendre avec des lames et de faire un mouvement un peu caressant, un peu euh, uni. Alors, voilà j'ai été fer fermer les rideaux, c'est tout bon. Euh, ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous voulez découper certains trucs, n'hésitez pas à très rapidement venir euh, prédécouper des zones pour être moins embêté avec du papier qui bouge, qui se plie, etc. Euh, là, c'était justement d'autres formes pour venir montrer cette... Euh... Donc c'est celui-là avec lequel j'ai le plus d'aisance, euh... donc ça va permettre de faire un comparatif. On vient délicatement tourner, et vous voyez que le fait de ne pas avoir à recharger tout de suite, ça rend le geste plus facile. Ce que je voulais voir également, c'est le fait de pivoter ici. Des fois, on a du mal parce que les lames sont trop épaisses. Je voulais justement tester les angles, euh, et notamment dans des zones un peu rondes où on ne peut pas se permettre de trop dépasser, etc. Ah, celui-là. Ah, bah là, j'ai déchiré, euh, déchiré avec mon papier. J'ai déchiré mon papier avec la lame. Comme quoi alors ça c'est du papier imprimante, hein. généralement je ne travaille pas du tout avec ça. Euh, C'était vraiment pour l'illustration, euh, pour l'entraînement euh, le, aussi, m'habituer euh, à la manipulation de ces nouveaux ciseaux. Ça ne pas quand on est sur le projet euh, à fond, euh, tout à l'étape finale, euh, on vient opérer les toutes petites corrections du, du petit morceau qui dépasse, que c'est le moment de, de s'entraîner. Alors là, je vois qu'effectivement, dans les... dans les coins, dans les angles, c'est un peu difficile à prendre parce que les lames sont épaisses, mais, mais grosso modo, euh, pas de souci euh, particulier. la précision est bonne, la prise en main est vraiment intéressante, en fait. Hop. Et euh, je, je, je, je le sens, c'est impressionnant, je ne supportais plus de découper parce que j'avais euh, tout de suite très très mal à l'index qui en plus euh, a tendance à, à se retourner. Plus, plus je coupe, plus il, il se retourne. Et euh, il me fait très mal ici. Et là c'est impressionnant, J'ai pas cette douleur liée, euh, liée à l'index. Alors là on est sur les tout premiers tests, hein, donc euh, je vois que je le prends encore pas bien en main. Il y, y a un entraînement à faire. Bon là j'y suis allé trop vite mais euh, c'est bien de tester différentes vitesses. Les ronds, c'est vraiment le, le summum de la difficulté pour moi. Et là je l'ai pris euh, sur l'intérieur du, du fil et très vite. Donc effectivement là c'est pas très bon. Hop, normalement ce que je fais c'est dégager ça et puis repartir être moins embêté, mais ça me donne une idée de comparatif. Je vais essayer d'aller aussi vite avec l'autre paire de ciseaux pour voir ce que ça donne. Alors, on a quand même un pouvoir de coupe. On sent que le papier paraît euh, plus fin ou plus léger avec un moindre grammage et effectivement j'ai une meilleure coupe avec ces lames là, qui sont plus grandes et plus efficaces. Après, les ciseaux que j'ai pris euh, pour la... en sp dyspraxique, là, cela, euh, ils coûtaient moins de 10 euros les trois. Donc euh, on n'est vraiment pas sur de la bonne qualité. Euh, ceci dit, c'est souvent ce que je fais pour tester un, si un matériel peut m'intéresser. Euh, bon, j'en prends pas trois généralement, j'en prends un, mais il euh, y avait un lot et euh, le, la paire de ciseaux... Euh, toutes seule étant au même prix, j'en ai pris trois parce que je me suis dit bah, si ça fonctionne bien je vais en garder un pour mon neveu et ma nièce, ça peut les aider euh, pour leur trucs. Même si ça prend de la place dans les trousses, à la maison s'il y a du découpage à faire, Voilà, c'est intéressant d'avoir euh, euh, un autre type de matériel et puis euh, surtout euh, un matériel qui est beaucoup plus intelligemment conçu. Mais ça peut aussi servir euh, à ma mère, mon beau-père qui sont plutôt jeunes. Et des fois, ben voilà, les mains elles fatiguent, il euh, y a des faiblesses musculaires, euh, des fois ça peut être de l'arthrite avec l'âge. Il y, y a plein de raisons qui font que euh, ce matériel peut vraiment être une bonne idée et parfois on n'a pas du tout de besoin de justification juste pour son propre confort. Et ben voilà, euh, à quoi ça sert de se, de se faire mal aux doigts euh, si on peut avoir une version euh, euh, aussi efficace et plus confortable. Voilà, donc ce que je constate, c'est que j'ai encore euh, un peu d'entraînement à faire. Euh, N'hésitez pas à vous dessiner des formes sur euh, feuilles d'imprimante ou autre pour vous entraîner quand euh, vous avez besoin de faire de la prise en main. Alors ça peut être les ciseaux, ça peut être le... par rapport au scalpel aussi, euh, ça peut être plein de choses. Euh, N'hésitez pas à vraiment vous entraîner, euh, etc. Après voilà découper des bandes, c'est un peu ennuyeux. Donc pour les enfants, c'est pas forcément euh, intéressant, mais ça peut être euh... Euh, de travailler euh, la motricité fine avec un coloriage sympa et puis je le enfin, de le découper après de réfléchir à, à faire des choses euh, agréables euh, tout en travaillant sa motricité fine euh, l'autre jour par exemple je voulais ranger mes perles et au lieu d'y aller comme un gros bourrin bah, j'ai pris ma pince parce que euh, je me suis dit bon bah voilà je déteste ça mais ça me fera un entraînement euh, justement à la motricité fine parce que j'ai beaucoup de mal euh, avec ça et voilà pendant deux heures, j'ai ronchonné, mais j'ai réussi à arranger mes perles et à transférer ça correctement. Alors, premier avis sur euh, ces, euh, ces ciseaux euh, spéciaux pour les personnes euh, dyspraxiques ou qui ont des faiblesses musculaires au niveau des mains ou des problèmes articulaires ou quoi que ce soit qui rend la découpe difficile. Euh, C'est vraiment très bien, ça marche très bien. Par contre, euh, je chercherai de la meilleure qualité. Euh, je vais les user, les utiliser et euh, vu que justement je pense que ceux-là sont pas de très bonne qualité, la prochaine fois euh, j'hésiterai pas à mettre 15 euros dans une paire de bonne qualité et avec des lames plus longues, si possible un manche plus long également et, euh, et peut-être euh, effectivement un bout pointu parce que, euh, parce que je, je gère bien les bouts pointus, je ne clique pas trop avec. Les lames en teflon, c'est très bien, euh, les ciseaux à broderie à, à, à réserver pour l'usage ponctuel, la broderie, etc. Et si euh, vous n'avez pas moyen d'avoir accès à ça, regardez les lettres et essayez d'avoir une ailette la plus grande possible euh, à ce niveau-là. Et euh, des longues lames, alors pas non plus euh, gigantesques, j'en avais des, des comme ça, des ciseaux des grands comme ça et c'était vraiment euh, trop parce qu'après il y a le poids à porter mais n'hésitez pas à prévoir des, des lames suffisamment longues parce que ça va moins fatiguer en fait vu qu'on se retrouve à faire beaucoup moins souvent le, le geste là puisqu'on est obligé d'avancer clac clac si les lames sont toutes courtes on va faire comme ça alors que si elles sont longues chla. Et esthétiquement, euh, ça peut se voir, puisqu'à chaque fois qu'on rebouge, on prend le risque qu'il y ait un décalage sur le papier euh, et une petite, euh, une, petite, euh, une petite, petite, pas très très esthétique. Quoi. Donc voilà, c'est des ciseaux qui sont euh, prévus pour euh, eux-mêmes s'ouvrir d'eux-mêmes. Donc on n'a plus qu'à faire ce mouvement-là. Et ce mouvement-là est très économe pour la main, euh, très facile, peu fatigant puis après bon, voilà, on peut euh, on peut remettre sa main et la, la positionner comme c'est euh, comme ce sera le mieux euh, pour nous voilà donc c'est vraiment des ciseaux intéressants et euh, si vous avez des bonnes marques euh, à me conseiller notamment pour adultes euh, ou grandes mains si vous préférez euh, avec des lames de qualité qui euh, vont pas s'user trop vite et qui découpent très bien pour des travaux de précision, ça m'intéresse énormément. Euh, N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et euh, bah, je vous souhaite des bonnes créas et de bien prendre soin de vos mains. Voilà